Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien aimée Béni soit notre amour Merci de mener à son accomplissement heureux Et là tu cites ce que tu souhaites Béni sois-tu, infiniment et pour l'éternité Merci